Doubois, Comment est la réunion de Aujourd'hui exceptionnellement je fait un petit tuto euh, direct Parce que je suis amoureux d'un petit Sega là de Toulouse contre compte dessus. Euh, le petit Sega est valable, donc direct M'a pense à Zot, m'a pense à moi aussi parce que m'a n'ai pas tiré les notes. Euh, parce que le petit Sega est trop valable, M'a suis amoureux de petit Sega. Et, euh, et franchement pour ça, tu je pense que ça va écouter le petit Sega, mais laisse le lien allez, écoute, à l'écoute Ali. Les tops. Euh, les notes et on a une note d'un petit peu plus compliqué que nous n'avons jamais vu. C'est le la dièse. Euh, les notes c'est le do, le ré mineur, le la dièse et le fa. Voilà. Quatre notes. Il nous commence de suite après l'intro. Ok les notes. Donc le ré mineur. Le la le la dièse. C'est comme la note euh, du Fa, mais à la sixième case. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la sixième case, donc le La dièse. Ensuite, le Fa. Et le Do. Ok, donc euh, il commence comme ça. Toutes cette tes croix ou tes comptes, des Ré, La, Diez. En vérité, ça premier pour courir. Fa. Quand ou tes flammes, on avait bon amis Sol. Quand il flambe il n'a rien aussi. Ré. Ça t'y attend, il ne faut pas. La dièse. Ça t'y veut, waouh, dans l'embarras. Fa. Hypocrite, la pas écrit sur le fond. Do. Donc, vaut mieux pour t'aller. Après, il fait le refrain. Donc ça de l'évrier commence directement sur le la dièse. Cette lévrie, les vraies, cette lévou laisse Si S'il a fait le mal, ça va retourner s'il y Ok Après il repart sur le couplet. C'est toujours une boucle. Ré. Le la dièse. Le fa. Le do et le ré. Voilà. Donc, il fait comme ça. Tout ça, tu crois où t'es comptes En vérité, le premier pour courir. Quand où t'es flammes on avait bon pays amis. Quand il flamme, pis n'a pis rien aussi. Zati attend, les le faut pas. Ça t'y voir où dans l'embarras. Hypocrite, la pas écrit sur les fonds Donc, vaut mieux pas ta C'est les vrais, les vrais, c'est les faux, les salis. Mon Dieu va avec Ali. les vraies, les vraies, cette les faux, laisse Si S'il a fait le mal, ça va retomber de ses lits. les vraies, les vraies, c'est les faux, laisse Ali. Doubois. Le tuto se termine donc il reste toujours euh, en boucle. Hein, donc le Ré mineur, le La dièse, le Fa et le Do. Vous avez entendu les paroles, les super, allez regarder, tout loup compte des la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, de commenter si tu as des choses à dire. N'hésite pas à t'abonner aussi également à ma chaîne et active la petite cloche pour les prochains tutos. Je suis sur Instagram et Facebook également. Et puis, nous on retrouve pour un prochain tuto mon bande. Doubo.